Il y a eu une, une coupure, c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai mis le, le doigt sur l'écran tactile parce que j'ai un vieux portable dont l'écran n'est pas tactile et j'oublie qu'avec tous ces nouveaux portables, quand La on touche sur l'écran... Non, je viens de te le dire, tu pas fait exprès. Oui, mais c'est... Voilà, malencontreusement, ton doigt est, c est exactement. tactile. Exactement. Qui dit, oh, à, ton doigt, tu... doigt, doigt toucher ce qu'il ne devrait pas toucher. Exactement. Euh, voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc, Alors, voilà. Ton doigt qui, qui, qui, à qui tu appartenais. Te ce et... qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette main-là. Là, oui. Et on va te laisser t'exprimer. Alors, voilà. Posséder, c'est détruire. Alors, c'est détruire vais, la gratuité. Je vais te tenir le micro. Hein, et je vais te tenir la grappe si tu veux. Hein. D'accord. Mais il faut que tu parles et que tu laisses que ton doigt soit tranquille. D'accord. Donc. Posséder, c'est détruire toute gratuité. Donc la pollution est une privatisation criminelle et perverse. Parce que quand on pollue des territoires, euh, que, que ce soit de manière euh, chimique ou, ou radiologique, en les contaminant avec des radionucléides, eh bien, le, on va donner par différentiel une plus grande valeur aux terres non contaminées. Et donc c'est un moyen de privatiser, c'est-à-dire c'est un moyen... De, de, de, de faire en sorte. Non, j'ai besoin de mes mains moi. C'est un moyen de faire en sorte que l'accès à la terre. Un méditerranéen, si tu peux plus bouger les mains, il, il, il va il va commencer à bégayer. Hein. Est-ce que tu mais, sais mais, ça Mais c'est pas grave, c'est charmant peut <rire> Bon, alors. La, Là, on t'aime. Alors, la, la, la destruction. Alors, il y a eu la destruction le 9 avril de la ferme dite des sans-noms. Donc. Elle est emblématique. Attends, je vais le prendre parce que j'ai le micro sur ce que je regarde. Donc, elle est emblématique de la nature violente et mafieuse de l'unique 5ème République. C'est-à-dire que dès le début, dès le 9 avril, dès le début, ils avaient pour ordre de détruire les lieux communautaires et de détruire les potagers. Donc, il s'agit bien de d'une agression, je par le bras armé de la FNSEA, parce que le MEDEF, la FNSEA, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ce qui est l'agro-industrie, tout ce qui est de tout ce qui veut posséder ce qui normalement est en gratuité parce que dans la nature, les arbres ou, ou les baies, elles ne te demandent pas un ou deux euros si tu cueilles une mûre ou, ou si tu cueilles une pomme et donc ce qu'ils veulent éviter, c'est que se développent des zones euh, de gratuité parce que pour tous les gens qui vivent des besoins essentiels de l'homme si les rivières sont non polluées et que tu peux boire dans la rivière et si les, les arbres fruitiers sont accessibles à tous et que tu peux manger une pomme ils se demandent comment est-ce qu'ils vont Contraintes d'aller travailler 8 heures par jour dans leur usine euh, et d'obéir à leurs ordres iniques. Et notamment, j'en appelle à la police et aux gendarmes, je dis, vous n'avez pas à obéir à ces ordres illégaux, euh, vous devez dire, vous devez euh, exiger droit de retrait par rapport à des personnes non violentes et vous devez refuser de détruire. Euh, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Alors, je sais qu'actuellement, ils essaient de reconstruire, mais qu'immédiatement, la gendarmerie euh, détruit. Moi, je crois que réellement, il faut que les Français mettent le haut là, ça, rapidement, parce que c'est eux qui le payent, c'est la double peine. Alors, par rapport à ça, pourquoi est-ce que j'ai dit que ces véhicules blindés avaient été utilisés en Algérie C'est parce que je, je vois une, une, une, une situation équivalente à ce qui s'est passé euh, en 1848 lors de la colonisation de l'Algérie. Alors, je, je, je vais me permettre de vous citer euh, des extraits euh, d'un documentaire de René Vautier qui s'appelle « Le sang de mai », justement, à propos de la conquête de l'Algérie. Et c'est extrêmement important parce que, euh, en 1848, euh, l'État français, qui, qui n'était pas encore république, mais c'est quand même l'État français, il faut savoir il faut que les Français sachent comment il s'est comporté en Algérie. C'est-à-dire comment euh, est-ce qu'on a possédé l'Algérie Et non pas aimé, comment on l'a possédé Même si effectivement des expatriés l'ont aimé, mais c'était des expatriés souvent pauvres, et qui, qui s'étaient installés en Algérie, c'est ce qu'on appelait les colonies de peuplement, mais la colonisation elle-même est une possession. Et voilà dans quelles conditions elle s'est faite. Donc à l'époque, le ministre de la guerre qui s'appelait Girard, voilà ce qu'il disait. Il faut se résigner... À refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Donc on voit bien que posséder c'est dominer et on domine comment On domine par les besoins, par la bouche. Détruire l'agriculture, ravager Incendié. Et c'est exactement ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et alors, il y avait euh, Savary, duc de Rovigo, qui euh, plus soyez et qui disait, apportez des têtes, des têtes. Boucher les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez. Voilà, c'est ce que disait euh, le Savary, duc de Rovigo, qui faisait partie des troupes, qui se comportaient comme la soldatesque, euh, en Algérie. Mais allons plus loin, parce que avant la colonisation de l'Algérie, on a des témoignages, parce qu'il y a beaucoup de gens comme Alain Soral, qui, qui nous raconte, ou même Pierre ravi qui nous raconte que l'Algérie, euh, elle, elle a reçu en fin de compte une espèce euh, d'onction euh, colonisatrice de, de, de, de, de la part du peuple français. Eh bien, pas du tout, on a un témoignage de 1830 d'un officier du corps expéditionnaire. Donc on est 18 ans avant la conquête de l'Algérie, voilà ce qu'il dit. Cette terre qu'on avait présentée comme sauvage et inhabité est couverte de jolies maisons de campagne entourées de jardins. On a l'impression qu'il était ce premier à Notre-Dame-des-Landes. Toutes sont bâties sur des hauteurs dont les mouvements onduleux contrastent tout à fait avec l'aridité des côtes de Provence. Donc, il compare une Algérie verdoyante, et abondante, et qui, qui, qui est déjà en société de permaculture, de, de démocratie, avec euh, la Provence euh, totalement sèche euh, et, et déserte. La il, fait... il connaissent les pesticides Non, non, non, il travaillait en permaculture. Donc il dit la végétation, il est superbe. Et partout, des sources et des courants d'eau fécondent la terre. Les fruits sont en abondance. Un grand nombre d'aqueducs amènent les eaux jusqu'à la capitale. Voilà, donc on a une description en de 1830, 18 ans avant la colonisation de l'Algérie, de ce qu'était l'Algérie. Et l'Algérie, c'est ce que pourrait être la France demain, si au lieu de d'aller euh, molester et détruire les travaux des zadistes, si on s'inspirait d'une société de gratuité, si on sortait d'une société de grande distribution, d'une société où l'on possède, d'une société de copropriété à une, une, une société... De, je dirais, de co amateurs parce que le mot amateur c'est celui qui aime et donc on sera tout à fait dans ce qu'il faut aimer mais, je, mais pour mettre un contrepoint quand même à tout ça parce que là on est dans une vision idyllique j'ai l'impression de parler de Notre-Dame-des-Landes avant le 9 avril 2018 effectivement la ferme des 100 noms dite des 100 noms et eh bien moi j'ai vu les photographies avant-après il euh, n'y a pas photo c'est à dire qu'on a, on a des gens qui ont réussi à créer un lieu de vie communautaire qui pratiquent la permaculture ils ont installé un petit bassin vraiment, voilà, ce sont des initiatives je dirais qu'il faudrait sponsoriser à mon avis, à concurrence de tout ce qu'on coûté ces grenades et ces véhicules blindés parce que combien, tous ces millions qu'on a mis si on avait investi dans des panneaux solaires si on avait investi dans des zé éoliennes, dans des réservoirs d'eau et si on les avait donnés aux zadistes, mais, mais je suis désolé Notre-Dame-des-Landes notre serait devenue une zone d'excellence agricole mais qui aurait mis tellement la honte à la FNSEA et à l'agrochimie et, et, et je dirais à l'agroalimentaire qu'effectivement, il fallait mettre bon ordre et bien voilà le général Bugeau en Algérie voilà ce qu'il disait j'ai reconnu que l'Algérie produit beaucoup de grains, une immense quantité de bétail. L'immensité des terrains L'immensité des terrains ensemencés atteste l'existence d'une population beaucoup plus nombreuse qu'on ne le pensait. Et donc, même les conquérants de l'Algérie sont obligés de reconnaître au début qu'ils rencontrent une forte résistance parce que l'Algérie produit beaucoup de grains, nourrit une population nombreuse qui ne va pas se laisser faire. Voilà. Donc, est-ce que est-ce que l'on doit appeler nos amis de Notre-Dame-des-Landes à la violence Certainement pas. Ils sont non-violents, ils sont restés non-violents, contrairement à ce que les médias disent. Et toute la violence vient de l'état-nation français. Et cette violence de l'état-nation français nous coûte doublement à nous français. Parce que moi j'apprends sur la manifestation qui a lieu aujourd'hui, il semblerait que quelqu'un va perdre un œil, mais tous ces, ces, ces LBD-40, ces lanceurs de balles de défense, euh, tous ces lanceurs de, de grenades lacrymogènes qui sont en fin de compte des engins qui contiennent 25 grammes de TNT pour 10 grammes euh, de, de gel lacrymogène, eh bien ce sont des engins qui, sont, qui devraient être interdits euh, à d'utilisation 1 sur des populations civiles, et deux, sur des populations civiles non armées et non violentes. Voilà, ça c'est une chose que je, je tiens à dire. Alors, aimer, aimer c'est beau. Aimer, mais l'amour réellement il est désintéressé, il est comme celui des enfants. On n'aime pas, pas une femme en échange de quelque chose, on n'aime pas un enfant en échange de quelque chose. Quand on aime, on donne et on n'attend on attend rien en retour. Même s'il y a des insultes en retour, ça n'empêche pas d'aimer. Et donc les gens qui sont à Notre-Dame-des-Landes, malgré toute la répression qu'ils sont en train de subir, malgré le fait qu'on détruit ce qu'ils ont construit et que lorsqu'ils le réparent, on le détruit à nouveau, eh bien il faut que, que les, les, les racailles, les, les, les crapules, les, les petits boyous qui sont au gouvernement, et qui commanditent tout ça, il faut qu'ils sachent qu'ils eh sont un petit peu comme des gens qui essaieraient de, de, détruire, de, de détruire des châteaux de sable, celui qui aime les châteaux de sable les, reconduit sans, les reconstruit sans arrêt, même si le ressac les détruit, il les reconstruira. Donc voyez-vous, Notre-Dame-des-Landes, vous n'en notre viendrez pas à bout, et Notre-Dame-des-Landes sera votre Vietnam, comme l'avait écrit notre ami Eric Pétain, que je vais saluer. Et donc je vais vous donner des, des nouvelles, parce que Eric Pététain, je, peux vous, je vais vous dire ce que je peux vous dire. Il a des sérieux problèmes de santé, donc il a subi une, une opération, et il doit se reposer voilà et c'est pour ça que Eric Pététain n'est pas à Notre-Dame-des-Landes parce que euh, il m'avait dit je pars à Notre-Dame-des-Landes, j'avais dit Eric non ne pars pas tu t'es pas en condition et et malheureusement, sa si santé ne lui permet pas voilà sa santé ne lui permet pas mais par contre ben voilà et, et, et Eric était tellement malheureux de ne pas pouvoir, d pas avoir pu partir que ben voilà là il est un peu il est hospitalisé à l'instruction plein gré mais il faut qu'il se repose, qu'il reprenne du poids, parce qu'il a, il a perdu beaucoup de poids, il a perdu 14 kilos, et tous ses amis qui pensent à lui, et qui l'aiment vraiment beaucoup, parce que c'est un type exceptionnel, à travers ce qu'il dit, sa, sa bataille contre au, au son port et, et, euh, et, et par rapport à Lazade de Leron, euh, est excellente, il m'a écrit, et quand il m'écrit, il ne s'inquiète pas pour lui, il s'inquiète pour Muriel, qui est à Lazade de Leron, que j'en profite pour la saluer, Muriel, parce que toi je sais que tu aimes de Vallée d'aspes vu que tu es dans, dans la ZAD, et tu n'y es pas simplement quand les beaux jours reviennent, tu étais là en plein hiver quand il faisait très froid, et donc euh, eh bien, tu, tu, tu risques de la prison ferme, parce que ben, tu n'as pas accepté euh, tu n'as pas accepté d'être jeté à terre par des représentants des forces de l'ordre, et, et donc où effectivement, peut-être les as-tu traités de, de FDP, mais euh, comme on dit, euh, la, la, la bouche est, est pleine du trop-plein du cœur, et effectivement, à un moment, quand tu, quand tu subis les coups, quand tu subis la violence, et, et bien voilà, parfois malheureusement, des, des paroles euh, un, un peu hautes peuvent sortir, mais voilà, c'est comme ça. Moi, ce que je souhaite, et j'attends d'avoir des nouvelles, de savoir quand ça va se passer, parce que je te soutiendrai, parce que Eric demande à ce qu'on te on soutienne, te et on te soutiendra. Il ne faut pas que Muriel euh, fasse de la prison, euh, ce ne serait pas juste. Et donc voilà, cette société d'amour, elle, elle appelle à la justice. Et quelqu'un qui appelle à la justice ne peut pas appeler la, à la violence. Parce que justement, la violence, c'est le moyen d'imposer par la force. Et on le voit bien sur cette colonisation d'Algérie ou sur ce qui se passe actuellement à Notre-Dame-des-Landes, l'idée c'est d'accaparer, de posséder, et donc cela ne peut se passer que dans la violence, parce que cela se passe sans le consentement. N'oublions pas que Antérieurement, il y a eu un référendum euh, qui avait été fait. Ne discutons même pas de la légalité de ce référendum, mais sachons quand même qu'à Notre-Dame-des-Landes, plus de 75% des gens ont voté pour le retrait du projet. Et donc, parmi ces gens, ce sont des gens qui soutiennent les zadistes, Parce que les zadistes, ce sont pas des espèces d'occupants sans titre, des espèces de parasites qui sont venus s'installer sur des terres ne leur appartenant pas. Parmi les zadistes, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont là depuis des générations. Et ils sont placés euh, euh, exactement sur le même plan que tous les autres. Mais ce qu'ils veulent justement, c'est sortir de cette agriculture complètement euh, inféodée aux crédits agricoles et à la FNSEA. Ils veulent sortir de cette agro-industrie qui oblige tous les ans à mettre plus de pesticides, à mettre des semences enrobées, et en fin de compte à s'empoisonner, parce que beaucoup d'agriculteurs sont empoisonnés, et à empoisonner nos concitoyens qui sont considérés comme des consommateurs. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on y était allé euh, euh, à Pau, il nous avait expliqué euh, ce que faisaient les agriculteurs, c'est qu'ils plantaient des épis de maïs, à tout va, avec une destruction du sol, puisque il faut détruire tout ce qui est insectes, etc. Et je me souviens qu'ils essayaient de s'inscrire dans une autre direction, c'est-à-dire faire des potagers et montrer qu'avec le sol, on était capable de, de, de produire autre chose que des épis de maïs à tout va. Et je trouve que là-dessus, on devrait justement les féliciter pour l'exemple. Alors, non, seul, non seulement les féliciter, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les principes même de la permaculture ont été développés euh, par des peuples premiers et par des descendants d'esclaves. Et notamment en, en Martinique, euh, il, il, voilà, quand on est sur une île, il y a assez peu de surface, donc il faut optimiser. Et donc toutes les études euh, des agronomes ont démontré que sur un mètre carré de sol, plus il y a de biodiversité végétale plus il y a de production de ce qu'on appelle la biomasse. Et donc, la permaculture, elle s'appuie un peu sur ces principes. Euh, il y a aussi l'agroforesterie, c'est-à-dire avec le bois de rameaux fragmenté, le BRF. Mais de toute manière, cette agriculture euh, qu'on peut appeler biologique, permaculture, agroforesterie, elle n'est possible que sur des terres non contaminées. Et paradoxalement, l'industrie contamine d'immenses territoires avec des produits chimiques, dans, dans l'agrochimie, avec des radionucléides ou même carrément avec de l'amiante euh, ou des métaux lourds. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'il y a une date très importante le 4 mai prochain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent à des dates en mai euh, voulant célébrer je ne sais trop quoi, mais le 4 mai prochain à Aulnay-sous-Bois, à partir de 19h, donc vous, vous allez sur le site de Ban Abestos, vous allez trouver tous les renseignements pour vous y rendre. Il y a une grande réunion publique extrêmement importante. À On... ne pas louper. À ne pas louper, parce que tous les gens qui ont fréquenté Aulnay sous bois ou qui ont habité Aulnay sous bois entre 1937 et 1991 doivent savoir qu'ils ont pu subir euh, des rejets d'amiante et respirer et ingérer des poussières d'amiante et donc dans leur famille ou eux-mêmes, ils peuvent souffrir de, de problèmes qui peuvent aller jusqu'à la mort parce que, bah, il y a des maladies qui sont euh, induites par l'amiante qui sont mortelles. Et il faut savoir que moi je connais peu la chose mais je sais qu'il y a différents types d'amiante et dans les premières années je crois qu'ils ont carrément travaillé de l'amiante rouge, c'est-à-dire les variétés d'amiante les, les plus... Euh, et plus mortifère, voilà. Donc le 4 mai, Aulnès-sous-Bois, à 19h, il y a une, une réunion par rapport à l'amiante. Je veux vous dire aussi que jeudi prochain, mais ça c'est le calendrier comme ça, on sera le 26 avril. Alors qu'est-ce que c'est que le 26 avril Tu peux aussi dire qu'on y sera. On y sera, on y sera. Le 26 avril, l'anniversaire de Salazar. Alors le 26 avril, l'anniversaire de Salazar, et c'est aussi le 32e anniversaire de la catastrophe perpétuelle de Tchernobyl. Donc un réacteur, militaire RBMK, de production de plutonium pour l'armée de l'Union soviétique, PSS euh, Andres, je ne pas jusque-là, mais, mais donc euh, il va y avoir, nous, parce que on fait de 19 à 20 heures, on est là pour Ali et pour les jeunes qui sont, euh, qui sont dans le couloir de la mort, de l'allié de M. Macron, de, de l'allié de M. Macron, voilà, l'allié de M. Macron, ce sont des gens ce sont des gens qui bombardent avec des armes françaises le pays le plus pauvre du monde qu'on appelle le Yémen et qui ont détruit avec des armes françaises des cités classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et bien nous... Il y en avait quatre. Malheureusement, il y en a un qui a été euh, décapité et son corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017, hein, alors que M. Macron était déjà euh, prince-président de l'INIX V République. Eh bien, il en reste et que trois. François, François Hollande, auparavant, avait donné la Légion d'honneur au prince saoudien. Bien sûr, bien sûr, mais, mais de toute manière, nous, on sera encore là pour Ali Mohamed al-Nimer, pour Daoud al-Maroun et pour Abdullah al-Zahir. Euh, ils sont en prison, ils ont été torturés, ils sont dans le couloir de la mort, ce sont des jeunes qui ont été arrêtés pour des faits, ils étaient mineurs, donc c'est en contradiction avec le droit international. Et moi quand je vois une crapule, un brigand, un criminel, oser dire que l'on peut être allié avec euh, une monarchie féodale qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas le droit international, qui bombarde des populations civiles sur des cités classées patrimoine de l'homme, de l'humanité par l'UNESCO et qui commerce avec un dictateur comme al Sisi en Égypte, eh bien moi je dis, c'est ignoble Ce, ce Macron, c'est la nausée, bien sûr, de mon côté sans les mains sales, mais c'est vraiment, c'est un brigand, c'est un brigand, euh, c'est un criminel, euh, je pense qu'il faut le destituer comme le peuple américain doit destituer, destituer Donald Trump. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, mais alors attention Mardi, nous, de 18 à 19, on va célébrer Place de la République ce triste 32 anniversaire de la catastrophe perpétuelle nucléaire de Tchernobyl. Mais sachez qu'à la mairie du 2e arrondissement de Paris, de 19h à 21h, il y a un, un rendez-vous qui est organisé par Alain Gilles Bastide, qui est un photographe que j'aime beaucoup. Ce rendez-vous s'appelle « Écologie poétique et esthétique de la catastrophe ». Donc c'est la rencontre de la poupée atomique et du peuple maya et ça va être très intéressant parce qu'on est dans la perspective de sociétés comme euh, des peuples anciens qui s'ils avaient possédé euh, des installations nucléaires, aujourd'hui encore on gérerait leurs déchets. Aujourd'hui encore on aurait des problèmes de santé à cause de ces déchets. et donc en se situant dans cette perspective à la fois historique et poétique, et en ayant, je crois en étant en duplex avec le Mexique, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien l'Amérique du Sud et le Mexique, eh bien il va donner un, un, une perspective, un vrai regard, euh, je dirais, de poète, d'intellectuel et d'esthète sur l'abomination nucléaire et ses conséquences. Et donc j'invite les gens... Aller à la mairie du 10e arrondissement de 19h à 21h, le jeudi 26 avril 2018, ça va être extrêmement bien. Je n'y serai pas et je sais que je le regrette beaucoup, mais je dois être là pour Ali, je dois être là pour l'émission Radar, mais par contre Alain Gilles Bastide m'a dit qu'il nous passerait certainement un petit coup de fil pendant l'émission et c'est ce qui va m'amener à appeler un autre ami à appeler Jean-Baptiste parce qu'avec Jean-Baptiste demain, à partir de 18 h eh bien nous marchons jusqu'au ministère de la transition écologique. Euh, une pancarte à vous montrer. Voilà, j'ai une pancarte à montrer à ce sujet. Voilà, elle est, je l'ai, je fait. Il y a déjà pas mal de temps. Donc, par contre, elle est complètement d'actualité. Des paradis, il faut en faire. Voilà, et donc c'est, ça s'adresse directement aux gens de Notre-Dame des Landes. Et je les je l'ai d'être les anges de ces paradis euh, détruits par euh, les, les démons du macronisme. Et puis ils zappent partout, parce que le, le, le fait de zone à défendre, dans la défense, il n'y a aucune agressivité. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux appeler le ministère de la Défense ministère de la guerre, parce que quand on voit que la ministre déplore que les couloirs humanitaires au Yémen ne soient pas là, alors qu'on vend à tour de bras des armes, je trouve, je, je trouve ça particulièrement déplacé. Voilà, donc va partout, effectivement. Moi, je veux qu'on arrête et qu'on fasse en sorte que le Yémen, on arrête de bombarder le Yémen. Je veux qu'on arrête de bombarder la Syrie. Je veux que l'ONU prenne une résolution qui interdise les bombardements. Sur des lieux où il y a des populations civiles. Point barre. Voilà, c'est très clair. Euh, je veux que les armes nucléaires soient rigoureusement interdites. Je veux que des commissions de l'ONU démantèlent les arsenaux nucléaires des cinq membres permanents du Conseil de sécurité le plus vite possible, parce qu'on fonce tout droit vers un holocauste nucléaire. Et bah ben voilà. Ah, là, bonne question. mais pareil, c'est pas nouveau. Qui est nuisible qui est nuisible Eh bien, effectivement, la grande distribution, l'industrie le, agroalimentaire, les. Le message est pertinent en rapport avec euh, le titre de, de l'émission. Voilà, et mais, alors on aime. Parce que c'est l'homme sur la pancarte que je vois euh, oui. qui apparaît comme nuisible. Bien sûr. Et c'est lui-même qui nous vend des choses qui sont gratuites, alors, produites par la nature. Alors, il ne faut pas oublier, et ça c'est très, très important, c'est que. On voit cet homme qui pulvérise des pesticides. Mais alors, les, de quand datent les pesticides Et bien réellement, les pesticides, ils datent de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, on a commencé à utiliser, notamment, on en entend souvent parler, le chlore, et euh, certains composés euh, chlorés, pour, euh, en gaz de combat. Voilà, en gaz de combat. Alors on s'est bien aperçu, effectivement, comme on dit, quand le vent tourne, et bien effectivement, il y a, il y a des soldats allemands qui ont été gazés euh, par le gaz qu'on appelait gaz moutarde, était un gaz qui, qui brûle euh, chimiquement les bronches, c'est-à-dire que en fin de compte, quand vous êtes contaminé au chlore, le chlore vient vous brûler chimiquement les bronches et donc vous étouffer à l'air libre. Et donc c'est pour ça qu'on voit de l'écume blanche sur la bouche, ces gens-là se noient dans l'atmosphère parce que leurs poumons ne, ne, ne peuvent plus faire l'échange, euh, l'hémoglobine n'échange plus l'oxygène et donc ils étouffent, ils étouffent, ils étouffent comme ça à, à l'air libre. Voilà, c'est comme un poisson qu'on sortirait de l'eau et voilà. Et donc, moi, qu'on qu qu s'insurge contre des insectes chimiques, je le comprends. Mais qu'on ne s'insurge pas contre des bombardements euh, euh, à l'explosif, de la même manière qu'on ne s'insurge pas quand on lance des grenades qui contiennent 25 grammes de, de TNT sur des gens non violents, c'est ça. C'est ça, ça, ça qui va bien changer. pire aussi. Oui. que ça détruit. Alors, les, les, les pesticides, les, les premières victimes des pesticides, ben, ce sont les gens qui sont au front. Alors, qui sont au front bah, les insectes, les oiseaux et les agriculteurs. Il faut bien voir qu'il y a eu des procès dans le passé par rapport à un viticulteur qui refusait de traiter sa vigne, parce que justement c'est un pesticide qui est dangereux à la fois pour le consommateur de vin et pour le viticulteur qui le répand. Et il disait « Non, moi je veux cultiver ma vigne bio et si je perds euh, ma récolte à cause d'un insecte ou d'un truc, ben bah voilà, moi l'an dernier, j'ai eu du mildiou, j'ai pas mangé beaucoup de tomates ». Mais ce n'est pas pour autant que j'ai été balancé de la bouillie bordelaise ou des pesticides. Donc, à un moment, il faut bien comprendre qu'il faut partager. Et c'est ça, c'est ce monde, les possédants ne sont pas partageurs. C'est pour ça qu'ils deviennent très riches. Alors que les gens qui aiment partagent. Le, le, le jardinier, il est heureux quand il a un crapaud, quand il a un hérisson. Pourquoi Parce qu'il sait que le crapaud et le hérisson vont manger les limaces. Voilà, c'est point barre. Et, et donc, s'il balançait des pesticides... Le crapaud qui est, qui est un animal euh, sédentaire, un crapaud vit jusqu'à 40 ans. Si vous voyez un crapaud, surtout ne le ramassez pas, c'est interdit. Le crapaud vit euh, sur la terre, il ne se reproduit que dans l'eau. Il, il va à l'eau que pour la reproduction et pour les œufs. Sinon il vit sur terre et quand vous avez un crapaud euh, dans votre jardin, mais vous êtes le plus heureux des jardiniers parce que les limaces, il va toutes les bouffer. Voilà. Et donc c'est cette alliance euh, de l'homme avec la nature plutôt que ce combat de l'homme contre la nature. Et c'est ça aussi l'amour, c'est d'arriver à des sociétés qui sont euh, en relation d'intelligence, et non pas en relation d'affrontement. Voilà. il faudrait aussi parler euh, de la société ce sont les hommes, il faudrait aussi parler des, des gens qui possèdent et des gens qui aiment, ou des gens qui possèdent et qui prétendent aimer. Et là, on revient au point initial. Moi, je voudrais intervenir justement parce, par rapport à ce que tu viens me dire. Et, euh, donc, la notion d'amour, pour moi, c'est un sentiment. Et euh, tu as parlé tout à l'heure de pesticides et des agriculteurs. Euh, moi, j'avais vu un documentaire des, des bourguignons justement qui essayent, à leur niveau, de sensibiliser un petit peu tout le monde sur cette question-là. Et moi, ce qui m'avait fait mal à l'époque, c'est qu'il parlait ouvertement d'un acte très symbolique, celui de l'agriculteur qui boit le pesticide, le poison qui détruit sa terre. Oui, qui se suicide en buvant du pesticide. Exactement. Oui, effectivement. J'avais vu. C'est-à-dire que, le, le, moi, je pense que le couple bourguignon... Pour moi, ils sont, ils sont à l'avis des sols ce qu'ont été, parce que malheureusement Roger Belbéoc est mort, le couple Belbéoc au niveau du nucléaire. C'est-à-dire que ce, ce sont des gens intelligents qui savent très bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais qui savent aussi que cette mort de, des sols, euh, elle se produit sur des décennies c'est à dire que le coup de bourguignon a vu mourir les sols français euh, je crois qu'aujourd'hui parfois au mètre carré on va trouver que 100 ou 200 grammes de, de, de, de lombric ou, ou de verre alors que normalement ça devrait se compter en kilos donc la microbiologie des sols euh, et, et aussi euh, toute la microfaune et la microflore des sols, c'est quelque chose de très intéressant. Et effectivement, il nous montre ces couches de latence où ce sol devient dur, ce qui fait que quand il pleut, l'eau glisse sur le sol et on voit même des espèces de mousses vertes. Alors là, tu peux être sûr que ton sol est mort de chez mort. Et moi, effectivement, comme les bourguignons, j'ai vu ces champs de blé traités... Euh, comme, comme il dit, on, on, on, on fait de la pathologie végétale et on vend des végétaux malades à des gens. Et, et après, on s'étonne que le consommateur soit malade. Et c'est toute cette démarche mortifère, c'est parce que on n'est plus, c'est plus des paysans. Ils le disent eux-mêmes, ils sont exploitants agricoles. Et ces exploitants agricoles, ils ne font pas ça de gaieté de cœur. Pourquoi est-ce qu'ils vont euh, auprès Parce qu'ils veulent des rendements, parce que la banque, Exactement. parce qu'ils ont des, des, des dettes à rembourser à une banque. Et donc, c'est le principe même du taux positif le taux d'intérêt. Il faut bien voir qu'on ne mettra fin et on n'atteindra la société post-industrielle qu'en s'attaquant à ses racines. Et la racine des sociétés industrielles c'est que dans le monde du vivant, des rendements entre 5 et 10% c'est très très très rare. Alors que maintenant dans le monde de la finance, on demande souvent des rendements à deux chiffres. Et aujourd'hui, des entreprises qui, qui, qui réalisent d'énormes profits vont vont mettre à la rue euh, des gens, donc euh, vont mettre dans, dans, dans la misère des familles entières pour justement pouvoir servir des dividendes et pouvoir inscrire euh, des revenus à deux chiffres et dire voilà, moi ma société, elle a fait un rendement à deux chiffres. Alors par rapport à ces rendements, il faut s'inquiéter parce que les gens disent ah oui la guerre peut-être, la guerre, non, la guerre sûrement. En 2016, la France a vendu 160% de plus qu'en 2015, et 2015 était une excellente année. Donc il faut bien voir que ce cercle vicieux, c'est au-delà du, du vice, c'est même ce, ce cercle criminel dont on voit des, des, des petits paltoquets se réjouir parce que, parce que quand ils reçoivent comme un chef d'État l'immonde crapule euh, M. Mohamed, ça... ça Salah, euh, Salman, euh, al-Saoud. Ça va même plus loin que ça, parce que les arbres dont tu parles, oui. il, faut, il faut la matière première. La matière première, on va la prendre une... ben, Les matières premières, on, on les, on les, on les on, connaît. On la prend du sol. Alors, pas, pas uniquement, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir que l'amorce de fulminate, qu'est-ce que c'est que le fulminate C'est fait avec du mercure. Et d'ailleurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, quelqu'un qui a été diabolisé, qui était une vraie crapule, qui a tué des... Des dizaines de millions de gens, mais il y, y en a d'autres avec lesquels on a signé les accords de Yalta qui ont tué des vingtaines de millions de gens aussi en Europe. Mais bon, je ferme la parenthèse. Un certain Adolf Hitler a envoyé un sous-marin au Japon qui, heureusement, n'est pas arrivé, qui contenait du mercure pour permettre justement au Japon de continuer son effort de guerre. Et là, je vais m'arrêter parce qu'il y a Nina qui vient d'arriver. Voilà, bonsoir. bonsoir Lina. Eh bien, euh, on, on, on a parlé de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Et là, moi, je sais, je t'ai fait venir parce que j'ai lu ta lettre qui est merveilleuse. Euh, dans les facultés, effectivement, les étudiants ont tout à fait raison de demander aux travailleurs de rejoindre le mouvement social. Là, j'ai appris sur la manifestation d'aujourd'hui, il hein, y a quelqu'un qui va peut-être perdre un oeil. Donc voilà, on en est là. Et donc, ils appellent tous les travailleurs, euh, qu'ils soient... Euh, au niveau de la santé, au niveau des transports, euh, partout, privé, public, vous devez rejoindre le grand mouvement social parce qu'il faut mettre fin, à. on nous emmène à l'abattoir. Et là, tu as fait une lettre merveilleuse où tu t'adresses au président de l'université pour repousser les UV, pour faire en sorte que, que l'année universitaire ne soit pas gâchée par euh, la, les luttes nécessaires. Euh, oui, merci Roger. Ce n'est pas seulement la question d'une lettre ou d'une université, de l'université. Toutes les structures sociales semblent-elles touchées Et moi, je, je parle de, de, de position de quelqu'un qui a vécu dans l'ex-Yougoslavie et en Serbie et euh, je comprends, j'ai compris le, le régime de Ceausescu, de Tito, et ce que je vois, euh, ces dictatures dictature, que nous n'avons pas le renseignement, parce que moi, que je, je, je, je demande aux gens, mes amis autour de moi, est-ce que vous savez exactement qu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe à la Sorbonne Ils disent non. Pourquoi Parce qu'il y a complètement le silence, euh, il y a comme, comme oui cachette de, de, de, de, de, de renseignement donc nous n'avons pas ni sur la télévision, ni les médias, ni les journaux, euh, donc, aucun média a, a montré quest ce qui se passe. Ça me semble vraiment à l'origine de Ceausescu, le dictateur qui a caché toujours euh, les, euh, les, crimes, sous les. Oui, crimes. oui, oui, j'ai vécu, vécu cette époque. Et ce que je, je vis maintenant, c'est comme la même époque, mais dans un pays différent. Donc, oui, euh, on est une dictature constitutionnelle. Mais quand tu continues euh, donc euh, ça, c'est juste un, une petite pierre, une petite, euh, un morceau dans ce mosaïque euh, qui s'appelle euh, « Notre quotidien à Paris euh, ». Donc euh, euh, il y a la direction euh, de, de, de la présidence de, de Sorbonne hein, qui a peur de, de, de gouvernement. Et donc tout ce qu'ils font, c'est... Euh, hocher la tête et dire oui, oui, oui, oui, oui euh, au gouvernement qui, est, qui nous appelle tous les professionnels de disordre. Alors, dans, dans, un, dans un journal, ça fait deux jours, euh, il y a le président qui nous appelle les professionnels du disordre, c'est comme nous sommes nuls, nous sommes je ne sais pas quoi, et voilà notre lettre, la lettre n'est pas seulement à moi, bien sûr, ils sont la lettre, sont de l'organisation syndicale Signataires de, de beaucoup du monde et, et le lettre, se demande de répondre partiel, justement, parce qu'il y a les, les étudiants et les profs se sentent extrêmement poussés euh, d'avoir, de donner les examens. Et, monsieur le Président, chers collègues, c'est à monsieur, euh, bien sûr, monsieur Georges Haddad de, de Paris, 1, Panthéon. Nous vous avons transmis la semaine dernière un ensemble de requêtes au sujet de la tenue des examens programmés dans la semaine qui vient. À ce jour, nous n'avons pas eu de réponse et nous retirons notre demande de réit pardon, réitérons notre demande de rapport de partiel car ils ne pourront avoir lieu dans des conditions normales aussi bien sur le plan juridique que sur le plan éthique et ils risque de faire l'objet de recours en annulation. Certains étudiants ont été informés vendredi que la MSC serait fermée toute la semaine, d'autres ont appris aujourd'hui la tenue d'un examen fixé demain. La tenue d'examen équitable exige des conditions de sérénité qui ne sont à l'évidence pas réunies. La fermeture du centre Sorbonne aux étudiants non convoqués à des examens pour les deux jours à venir le montre clairement. S'obstiner à vouloir maintenir le calendrier initial des examens coûte que coûte pour satisfaire la seule communication gouvernementale est un pari risqué. C'est en tout cas préjudiciable aux étudiants désorientés par des injonctions contradictoires. Voyez, Gaël, Monsieur le Président, non-respectueuse salutation. Il y a tous les membres de SNES sub-SFI, SNES sub -F -F -F solidaire Donc il y a une, une unité syndicale pour réclamer en fin de compte euh, que les, les responsables, les, les, gens, les gens en charge des universités tiennent compte de la, de la situation actuelle et non pas euh, se fassent les relais d'une propagande et en fin de compte détournent la tête d'un problème qui est connu. Et moi, je... je, je... Très connu. Très connu. Et, mais il et y a beaucoup de gens qui ne savent pas, euh, mais à Montpellier, partout dans les facultés, il y a, y a des milices fascistes, euh, masquées, euh, avec des pattes de baseball, avec des morceaux de bois, qui ont matraqué des, des, des étudiants, à la fois à l'intérieur des facultés et à l'extérieur des facultés, pour pour créer une pression, pour créer une ah, peur. Ça, je, ne, je ne sais pas si je voulais te dire. Je, je, je, Moi, j'ai vu à euh, Montpellier. Hein, Peut-être peu. je suis la fille de, de, de, de vieil communiste de l'Europe de l'Est, mais je te dis, je soupçonne que tous ces euh, euh, attaques crypto-fasciaux, est-ce qu'ils sont vraiment organisés par la direction, par la présidence à, à, à, non, je ne crois pas. À, ok, ben moi je crois, tu ne crois pas, donc non. <rire> nous sommes euh, parce qu'il y a une possibilité que quelqu'un a vraiment organisé tout cela euh, à justement détruire le mouvement de, de, de, de, de, de, de des étudiants, et de dire regardez, regardez qu'est-ce qui se passe ici, il faut vraiment euh, venir les gendarmes, la police et tout ça qui, qui amène l'ordre. Oui, mais c'est comme un ordre imposé. À Montpellier, il y avait le doyen de l'université qui a okay. fait ça. Ça, je ne sais pas. Je parle. Mais je moi, parle... Moi, moi, moi, moi, sur Montpellier, ça, je sais là. parce que je, je l'ai lu. Le doyen de l'université a fait la bêtise. D il était reconnu par des étudiants qui ont été, qui ont été frappés dans l'amphi parce qu'ils voulaient les virer de, de leur faculté parce qu'il faisaient une assemblée générale. Mais par contre, moi, une concertation, non. Mais seulement, qu'est-ce que je vois aujourd'hui Je vois une extrême droite qui relève la tête un peu partout parce qu'elle elle, elle, elle est, elle est à la fête. C'est-à-dire, elle se dit voilà la, la violence. Euh, Tous les gens qui sont fascistes, eux, ça, ça, ça les fait bander la violence. Derrière. Je t'écoute, je t'écoute, voilà. je, je ne dis pas ce que je pense que, que ça doit être euh, le règle du jour ici en France, mais, mais moi j'ai vu des choses très très sales dans ma vie. Et, euh, bon. Et donc tu penses que c'est ça reproduit bah, ce que tu as oui, déjà dit Oui oui oui oui oui. Euh, en effet, euh, regarde euh, la perversité de Tito, c'était aussi de, de ne montrer pas à l'est qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, parce que nous avons eu Goliath, notre gulag, nous avons eu nos artistes, les personnes persécutées, et ici, je dis ici, peut-être à, à l'ouest, je dis l'Europe de l'Ouest, euh, Allemagne, euh, la France, Angleterre, blablabla, bla, bla, bla. tout le monde avait pensé que euh, L'ex-Yougoslavie était un pays faisable euh, euh, avec le passeport à voyager, mais ce n'était pas comme ça. Mais même si quand je parle avec mes collègues roumains ou euh, tchèques, ils disent la même chose, ils sont pensés que c'est un pays vraiment euh, très ah ben, ouvert, Moi, j'y ouais. suis passé en 1981 en, dans, dans, dans l'ex-Yougoslavie. Je l'ai traversé parce que j'étais en, en voiture en Grèce avec mon jeune fils Gaël, quand, je, quand on a repassé la frontière, j'ai regardé ma femme et je lui ai fait, tu vois, ce pays, c'est une guerre civile euh, obligatoire. J'ai vu, ça se voyait, c'est-à-dire elle, elle était... Il y avait un, une espèce de climat d'une violence retenue et j'ai vu des enfants qui marchaient pieds nus c'est-à-dire que on les, on, même au Maroc, je n'ai pas vu cette misère qui vient avec de l'eau sale pour nettoyer mon pare-brise. Et, et quand j'ai voulu leur donner de l'argent, ils m'ont demandé des cigarettes, des gamins qui avaient en, entre 5 et 8 ans. Et quand on voit un pays où il y a des gamins qui sont sales, nu-pieds, et qui, qui, qui viennent laver ton pare-brise, et lorsque tu veux leur donner de l'argent, ils te disent non, des cigarettes, tu te dis ce pays-là, il est au fond du trou. Il est au fond du trou. Et moi... Je, je, je pense qu'aujourd'hui, on essaye en France de nous tirer vers le bas, mais ce qu'ignorent les gens qui sont en train de faire ça, et c'est très dangereux, c'est qu'on a une tradition en France. C'est-à-dire que là, ce qui, ce qui s'est fait à Notre-Dame-des-Landes sera payé chèrement par ce gouvernement fasciste. C'est-à-dire que moi, je ne marche pas mes mots, moi j'attends qu'on vienne me mettre en prison. C'est un gouvernement fasciste qui, qui utilise des mesures illégales hyper violente, avec des véhicules blindés, avec des grenades qui contiennent 22 grammes de TNT, la grenade pour, pour 10 grammes de, de, de, de gel lacrymo je, je dois partager ça avec tout le monde, de que tu parles comme ça, moi j'ai peur pour toi. J'ai peur parce que euh, ça commence quand les gens honnêtes disent qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça sur le, le micro. Tu sais, euh, par exemple, dans les pays de l'est, tout ça c'est mérité les prisons, où tu disparaisses et tout ça. Je pense, je crois, j'espère c'est ce n'est pas poussé jusqu'à là, mais je ne sais pas. <rire> Peut-être qu'il faut, il faut se méfier de, de, de mots. Mais je, je, je pense que c'est ce qui est voulu. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, moi je m'en moi, je fous, tu, tu me diras. C'est-à-dire qu'il euh, faut que quelqu'un dise, il faut que quelqu'un parle. Euh, euh, moi, je, je m'en sens le devoir, cest je m'en le devoir, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'ai une jeune sœur qui s'appelle Catherine, qui est morte à 46 ans d'un cancer généralisé, et trois ans plus tard, j'ai mon père Michel, qui est mort lui aussi à plus de 80 ans, euh, d'un cancer qui s'est généralisé, avec une métastase au niveau du cerveau. Je sais, parce que j'ai rencontré pas mal de gens, parce que j'essaye de m'intéresser aux choses, qu'il y a eu du plutonium de Tchernobyl, donc on est bientôt le 26 avril, 2018, donc on va être 32 ans après l'explosion d'un réacteur militaire de l'ex-URSS, parce que c'est un réacteur RBMK, donc à eau bouillonnante de production de plutonium militaire. C'était pas du tout. L'électricité dans ce genre de réacteur est un sous-produit que, que l'on diffuse aux usines, aux civils, mais le but était de fabriquer des bombes. Et il faut bien comprendre que le nucléaire, le but c'est de fabriquer des armes. Aujourd'hui, cette hypocrisie euh, criminelle, où on voit des gens qui versent des larmes de crocodile sur des bombardements, euh, euh, sur du gaz, sur des gens gazés en Syrie. Mais on ne les voit pas pleurer quand c'est une, une bombe là, une simple bombe là, de 500 kg d'explosifs qui tombe. Je, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et après, des médias qui parlent conditionnel de gens gazés, là déjà, ça, ça me glace le sang. J'ai l'impression que... J'aurai une photo d'un camp de concentration et on me dirait qu'il se pourrait il se pourrait que des juifs soient gazés et qu'ensuite il semblerait que leur corps soit brûlé dans des crématoires. Mais c'est ignoble, ça donne, ça donne vraiment la gerbe. Ça, ça donne envie de gerber. C'est-à-dire que pour moi il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, voir quelqu'un qui, qui me dit je suis allié d'une dictature qui condamne à mort des, des, des opposants politiques... Et pas condamné à mort, à être décapité après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs. Mais j'ai l'impression de, de, de, de voir Pétain qui dirait ah Bon, oui, mais vous savez, les camps de concentration nazis, euh, c'est pas, pas si grave que ça. Ce, ce, ce sont des gens qui combattent le communisme, donc ce sont des gens qui sont bien. Et bien aujourd'hui, ce qui se passe, et ben c'est pas une guerre contre le communisme, c'est pas une guerre contre le capitalisme, justement. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé Aimer versus posséder. Aujourd'hui, on a des gens qui sont possédés par l'impérialisme. Des gens qui sont prêts à tout pour devenir calife à la place du calife. Que ce soit dans l'ex-URSS, en fédération de Russie, abominable dictature. Que ce soit le, ce que subit le peuple américain actuellement avec euh, Donald Trump. Que ce soit ce que subit le peuple français avec Emmanuel Macron. cest ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui les peuples doivent vraiment être solidaires. Moi, j ai, j ai, moi quand je pleure, je pleure pour les Syriens, je pleure pour les Russes. Je pleure pour les Américains. Et accessoirement, ça m'arrive aussi de pleurer pour les Français. Mais aujourd'hui, nous, notre situation en France, on a moyen de retourner la chose. En Russie, c'est beaucoup plus dur. En Russie, le nombre d'opposants qui ont été descendus, tués, de journalistes qui, qui meurent et on le prend sort de la porte de l'ascenseur et PAM Deux balles dans la tête. Peut-être que moi je finirais deux balles dans la tête, mais je l'ai dit à ma mère, j'ai dit. Oui, mais moi, c'est ce que j'ai dit à maman. J'ai dit, maman, tu sais, ça c'est une belle mort. Voilà. C'est-à-dire que moi, crever dans mon lit alors que je sais qu'on bombarde des, des, des cités dans le pays le plus pauvre du monde qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO avec des armes françaises, eh bien si la crapule qui fait ça demande à un mec des services secrets en disant bah ben, « fumez-moi ce Roger Nimo » parce qu'il commence à m'emmerder tous les jeudis, eh ben je dis c'est une belle mort. Et, et, et si ça peut permettre après à des gens de se lever et de se dire « regardez, ils ont fumé Roger Nimo, il faut faire... » peut-être falloir se bouger le cul, ce sera une bonne chose. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est essentiel que tu passes, parce que moi j'ai eu la chance de ne pas vivre euh, dans des dictatures euh, aussi terribles que celles que tu as eu le malheur de connaître. Oui, mais ceci dit, c'est vraiment facile à de reconnaître, tu vois. C'est comme euh, l'amour et la haine, c'est facile à reconnaître, et euh, comme ils disent, je pense Voltaire a dit ça, ou quelqu'un Montesquieu, que l'indifférence tu, tu, tu connais, tu, re, tu reconnais le plus facile, facilement. l'indifférence il a dit, on peut facilement euh, reconnaître ou... Euh, Voir l'amour chez quelqu'un ou la, la haine, mais l'indifférence, c'est vraiment la chose la pire. C'est pour ça, pour ça, je te remercie pour la radio. Et voilà. Alors, je, je, je vais faire une petite tentative pour rappeler notre ami Jean-Baptiste, parce que demain on oui, fait la. J'aurais dû dire un truc. Oui. De toute façon, Justement, ce que, que tu as dit ce que tu as dit, j'ai trouvé ça beau, parce que vous m'avez parlé avec vos sentiments. Et tu parlais de l'amour, pour moi c'est la même chose. L'amour c'est un sentiment. Maintenant la notion de propriété, moi je pense que c'est une invention de l'être humain qui nous fait croire quelque chose qui dans l'absolu n'existe pas. C'est comme par exemple notre corps, euh, moi je considère qu'on est simplement locataire et qu'à un moment donné on devra la le rendre. Les types de propriétés qu'on peut acquérir de son vivant, euh, c'est super euh, glorieux, mais... En définitive, on les rend euh, après notre mort, soit à une descendance, soit à l'État, quand on n'est plus là. Donc on est propriétaire de quoi De rien du tout. Voilà. Voilà. Et, et effectivement, je dirais peut-être la seule chose qu'on peut, qu peut posséder ou qui peut réellement nous posséder, c'est une parole. Et je vais essayer d'avoir de, de, pendant deux secondes notre ami Jean-Baptiste. Alors. Je oui. Et, et après, ben, comme il est déjà 21h36, l'heure a, a passé une vitesse incroyable. Donc euh, je vois si Jean-Baptiste. Alors je crois qu'il est avec les Femmes. C'était les 10 ans des, des, des, des Femmes. Et donc notre ami Jean-Baptiste était, était invité. Parce Première tentative. Voilà. Et puis bon, euh, il n'y en aura qu'une parce qu'on a largement dépassé. Je vais lui laisser un petit message. Oui, moi je vais rajouter à tous. Voici un extrait de poésie, de ma composition, de panthé bien, ou bien, de pain, de d'eau ou de toute parole, tout regard et changé, en prendre des sentiments positifs qui permettent de prendre. à vous. Eh bien Jean-Baptiste, je te remercie pour cette poésie parce que je sais que tu étais à Notre-Dame-des-Landes et que tu vas être avec nous demain pour la marche qui va démarrer à 18h depuis denfer brochereau Marche pour interdire tous les pesticides. Voilà. Et donc je dis à ceux qui voudront nous rejoindre demain, je leur dis bienvenue. Et après n'oubliez pas, jeudi prochain, 32 ans de Tchernobyl et le 4 mai, Aulnay-sous-Bois par rapport à l'amiante. Et je vous dis...